Bonjour à vous. Petit tutoriel pour mettre à jour le firmware d'un robot m ou m Ranger. Dans l'application m je viens tout simplement ajouter ici le robot sur lequel je veux travailler, donc dans mon cas un Ranger. Je m'assure qu'il est connecté en USB. Je clique sur « Connecter ». Ici, on découvre qu'il est sur le COM6. Je clique sur « Connecter » et j'ai un message que mon robot est connecté et j'ai eu un bip sur le robot. Par la suite, dans les paramètres, un nouveau bouton qui est apparu, Mise à jour du firmware, donc ici, un firmware en ligne, je le mets à jour et j'attends que la progression se termine. Donc une mise à jour va vous aider à améliorer, bon, si on n'est pas dans la dernière version, améliorer les communications Bluetooth. Si votre robot répond de façon bizarre, ça se peut que ce soit également le firmware, donc c'est bien de faire ce type d'opération. Donc une fois que la mise à jour est terminée, vous avez maintenant un firmware tout neuf est prêt à euh, vous euh, amuser avec votre robot. Il faut reconnecter, donc après la mise à jour du firmware. il faut simplement reconnecter le robot pour pouvoir travailler dessus, parce qu'il l'a déconnecté tout de suite après la mise à jour. Bonne robotique!